Bonsoir. Donc, je vais partager deux trois choses avec vous qui vont vous aider et euh, le but c'est de vous reconcentrer ou bien vous recentrer sur vous même ok Ah le but que la bas n'est pas bonne Non, elle n'est pas Ok. On ne veut on peut pas marcher ça. Qui ne peut pas marcher ça? Michel, elle était le à quand on est ensemble. <rire> okay. Ah, d'accord. J'espère que cette vidéo va vous permettre de... concentrer vous sur ce que j'ai à dire. Ok? Voilà. Nous sommes dans un moment délicat parce que... Votre attention est très rapidement détournée de ce qui est important. Ok? Tu peux acheter la couronne, tu mets, tu es couronné, tu as ceci, cela. Tu écoutes mes vidéos tout le temps mais tu souffres toujours parce que tu as un problème d'attention l'ennemi, la Bible dit que l'ennemi vient pour détruire pour égorger et pour voler en beaucoup de toutes personnes je côtoie parfois des gens, je reste, je dis mais pourquoi, avec tout le travail que j'ai fait sur toi, toutes les vidéos que tu écoutes, tu as écouté 500 de mes vidéos, ton argent ne vient pas toujours. Tu es tout pauvre. Parce que dans mes vidéos, je mets ce que je fais qui me donne l'argent. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous êtes toujours pauvre. La première chose, c'est que vous êtes chiche. C'est vrai que je ne comptais pas dire ça comme ça, mais vous êtes chiche. Ouah. Ok. Vous êtes chiche. Vous pensez que c'est en gardant, c'est en économisant qu'on a plus. L'argent coule. Tu vas ouvrir ton robinet à la cuisine. Ouvre, tu laisses, ça coule. Peu importe la saleté qu'il y a dans ton évier, ouvre seulement l'eau, tu laisses, ça coule. Après un moment, il n'y aura plus de saleté. Tu vois, quelqu'un met un service, tu n'achètes pas. Tu n'achètes pas. Hein? C'est cher. Écoute, hein, tu dis que pour quelqu'un est cher, tu vas mettre pour toi, on ne va jamais acheter. une on ne va pas acheter. Tu es chiche dans le sens où tu veux toujours recevoir pour ne rien donner. Tu es dans mes vidéos tous les jours, hein. Tu peux faire mettre tes médias, c'est Facebook qui profite. Tu n'as jamais acheté quelque chose qui va t'aider de ce que je donne ou je vends. Tu n'as jamais fait une offrande, quoi que ce soit. Tu n'as jamais. Même un orphelin n'a jamais vu tes 5 francs. Et mon père ne m'a abandonné. Mon oncle, ne... personne ne m'aide. Même si on on te donne, ça va finir. Parce que tu es pauvre dans la tête. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous êtes des parasites Parasites de votre gouvernement où vous vivez Parasites de la France, parasites de la Suisse Parasites de, de votre mari Parasites, de, vous êtes des parasites Oui, vous êtes des parasites Tu viens accrocher sur quelqu'un la personne se demande ce que ouais c'est même quoi ça non c'est rien il y en a parmi vous je suis fatigué je suis fatigué de vos messages parfois vous écrivez je ne regarde même pas j'ai tra... la fille ça, ça fait un an un an et demi ma chérie que tu me suis oh. je as me faire les offrandes de 2000 depuis un an tu viens encrocher ton frère donc dans ta tête oh Seigneur merci je suis protégé deuxième raison Tu aimes t'occuper de ceux qui ne te regardent pas. Moi, je te dis, mon vous avez les fausses conversations. Les fausses conversations qui ne vous amènent nulle part. Tu vas aller sur TikTok, te vois là. Tu es sur les vidéos. Écoutez, la cocose de diamant, elle te fait quoi? Même si elle a l'argent, elle fait que c'est ton problème. Ça va te donner l'argent. Ces gens même manquent qui, euh, quelqu'un qui est sataniste ou bien qui a fait euh, tel star qui est venu faire son conseil, il s'est habillé comme Satan, euh, ça, ça te fait quoi hum? euh, Il y a encore quelle absurdité sur les réseaux sociaux. Madame coupe mode, ça te fait quoi Ah kabou, ça te donne quoi Ouais. vous vous concentrez sur les choses qui ne vont rien vous apporter qui ne vont rien vous donner Et quand tu parles de ça, tu mets le poumon sur ça. Tu mets le cœur. Tu mets le cœur. Et vous connaissez les, les, les algorithmes des gens de cela, non? Quand tu regardes un, deux vont venir, trois vont venir. Tu vois que quand tu fais zap, zap, tu tombes sur une vidéo qui parle de coco, de diamant. Zap, zap, coco, de diamant. Zap, zap, tu as passé une heure. Quatre heures, toute ton énergie, le Congo-Sao, ça te donne quoi Hein C'est comme ça que tu te disperses, hein <coughs> l'argent quand il vient il vient vers ceux qui sont concentrés vers lui, l'argent est jaloux l'argent est jaloux Je vois comment quelqu'un quelqu vit perdre mon temps. Et je, je vais te parler. Je dis que je ne te parle pas. J'ai fait deux heures de vidéo aujourd'hui. J'ai fait deux heures de vidéo. Pas regarder ma vidéo. Non, non, non, non. Je vais te parler. Je vais te parler. Je dis que je ne te parle pas. Tu n'as rien à faire de ton temps. Tu vas y prendre ma part de temps. Non. Tu as menti. L'agent est jaloux. Toute personne que vous voyez là-dedans qui a l'agent. Et que vous n'avez pas. Écoutez bien. Et que vous n'avez pas. La personne-là s'est concentrée sur son agent. La personne s'est concentrée comme le lait concentré. Et voilà, tu dis que c'est dimanche après-midi. Il faut qu'on se relaxe. Tu te relaxes tu as fais quoi? Hein? Au fac, la maison là où tu vis, tu vas le loyer aujourd'hui, non? Hein? Divise, tu me dis si le loyer a enlevé 4 jours de la semaine sur ton loyer, du mois. Si tu payes un loyer de 20, combien de jours? Au lieu de payer 30 jours. Tu payes 31 jours, 30 jours, non? Il y a aussi quelque chose qui dérange les gens spirituels, qui fait que vous êtes pauvre. Vous pensez que la spiritualité, c'est la charité. Parce que vous savez, jamais d'entre vous, avez commencé à aller à l'église. Comme le pasteur lui-même, c'était chaud sur lui, il n'avait pas. Il ne savait pas comment il devait vous dire. Non. Ma soeur, il faut seulement faire, Jésus t'aime. Non, Jésus veut que tu sois prospère. Jésus t'a donné des dons. Tu as des dons en toi. Et la Bible dit que tes dons vont t'amener devant les rois. Je ne pense pas quand on parle devant le roi, on s'habille bien. Je dis que quand on dit que la reine veut te parler, même si tu regardes le plus pauvre, ton devoir, c'est de chercher l'habit qui est bien, tu mets sur toi pour aller voir la reine. Donc, tu es, tu es censé la voir. Elle a plus que toi. Mais toi, tu t'habilles encore. Tu peux encore chercher l'habit pour porter. Tu prêtes même l'argent pour, pour porter la Bible bien. Pour aller voir la reine. Alors que c'est elle qui a plus que toi. Normalement, tu devais aller en, en habit gâté, gâté. Et puis, elle te donne l'argent. Non. On vous a lavé le cerveau. Tu là chaque jour avec tes dons. Un don n'est pas fait pour donner. Hein. On m'a donné. J'ai reçu gratuitement et vous allez me dire que non. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Freely you have received, freely you should give. Mon don doit m'amener devant les rois. Répétez ça. Mon don, mes dons, mes dons doivent m'amener devant les rois. C'est pour ça que tu es là-bas, tu es là comme ça. Quand tu pries, on sent comment le ciel descend sur la terre. Quand tu pries, on sent la connexion, on sent la puissance, l'onction. Tu finis même acheter le McDonald's à quelqu'un que tu ne peux pas acheter. Hein? Tu n'as pas honte C'est le temps de Dieu. Seigneur, ton temps viendra. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Mon bailleur veut que je sorte de la maison. On m'a envoyé la lettre d'expulsion. Hey, Seigneur. Seigneur, je n'attends que toi. Seigneur. Chaque mois, voilà comment tu fais pour payer ton loyer. Chaque mois, voilà comment tu fais pour payer ton loyer. C'est pour ça que quand tu parles de Dieu, genre les gens te regardent. Pardon, la pour Elle a besoin d'argent et nourriture. Pardon. Il faut l'habit il faut de nourriture pour les enfants. Pardon, donnez-lui. Jésus t'aime. Vraiment. Euh, J'ai fui un rêve. Comment tu. Vraiment, il faut que. C'est pour ça que quand tu parles, tu vois, non. C'est pour ça que quand tu parles, on ne t'écoute pas. Tu comprends Parce que là où tu es, on te regarde de mon salam. Dans sa petite maison là. Tu vis, tu vis dans la petite chambre là. Avec tes colocataires là. Oui, oui. Le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur fera grâce. Vous voilà. Hein? On vous a dit qu'être spirituel. Ça veut dire que ta vie doit dormir. C'est ça qu'on se moque de vous avec ça tous les jours. Se moque de vous. Bien même. Ah! Tout peut vous distraire. Tout. Écoutez, il y a les saisons. Il y a les saisons. Mon âge a commencé à entrer dans ma poche quand j'ai décidé que ça, c'est ma saison de l'argent. Venez avec n'importe quoi. Venez me tourner à gauche ou. Tournez-moi à droite ou. Venez, même le sport, j'avais arrêté. Quand il commençait, commencé, j'avais arrêté. arrêté le sport. Quand elle commençait à chercher l'argent. J'avais arrêté le sport. Je ne battait plus à la salle de gym. Non. Je ne plus. 6h30, 5h, 21h, 23h, tout ce qui occupe mon esprit. Comment faire que mes dons soient utilisés? Comment faire que mes dons servent aux gens? Ça, c'est un m'en foutant, J'ai arrêté de partir dans certaines églises. Je ne pas de par l'église de quelqu'un. J'ai arrêté. Et les enseignements en ligne que j'ai arrêté de regarder Vos pasteurs et pasteurs et pasteurs, c'est cela. J'ai arrêté. Oui, il y avait une église où je partais, surtout quand j'ai pris la dernière tangente. Tout ce qu'elle dit que je la fais, cela doit donner. Le pasteur arrive, lui-même il a garé quand même une, une Q, Q7. Même, ouais. Et moi, ils avaient déjà remarqué que moi, j'aimais m'habiller toujours comme une, comme une duchesse. c'est une église française. J'aimais m'habiller comme une... Et on était deux comme ça. Il y avait aussi une métisse là. Ouh, la fille, elle te tapait des, des habits de, de 2000 euros, 3000 euros. Et on la frustrait beaucoup dans cette église là. On la frustrait beaucoup. Elle était belle, métisse, avait les cheveux blancs comme ça, là. les yeux du chat. Je crois peut-être que sa mère devait être métisse et son père, elle devait être issue de deux personnes très très brunes. Mais tu vois le genre de fille qui est comme moi-ci là, mais elle a les cheveux jaunes, les cheveux jaunes là, et les yeux du chat, plus brunes que moi. Et elle savait s'habiller, oh là là, elle avait du classe. On la visait trop. Tu sais, vraiment, vraiment, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Hein? Franchement, tu viens impressionner qui dans la maison du Seigneur. Tu as les petits, petits mots qu'on te, te, te pique contre ça, on te pique. Un jour, on s'est retrouvés. Elle voulait me déposer. Oh là là, je me rappelle encore d'elle, que le Seigneur la bénisse. Où qu'elle soit actuellement. Et en fait, elle était venue se rester dans cette église parce qu'elle avait eu des problèmes avec. Sa mère, elle avait une enfance difficile, elle, à un moment elle est quittée de sa mère, elle est part... chez sa mère, elle est partie, et elle est tombée dans des relations avec des hommes riches, qui, euh, ça n'a pas bien abouti, ce qui fait qu'elle a été un peu meurtrie dans la relation, et euh, elle avait des bons boulets au genre manager à l'âge de 23-24 ans, tu vois le genre de fille que son étoile perçait vraiment, et après un moment elle a chuté, quand elle a chuté l'église l'a ramassée, mais tu sentais qu'il y avait encore ça dans elle, Elle était déjà imparogante. Quand elle arrive, elle s'assoit seulement devant sa place. Elle ne parle pas trop. Et après, ils, reviennent. ils viennent vers elle. « Oh, mais franchement, tu veux impressionner qui? Hein? » Elle avait franchement, quand tu la voyais s'habiller, tu sentais que... Mm -mm. Donc, un, un soir comme ça, elle me propose de m'accompagner. Elle dit « Non, je vais t'accompagner, je te dépose. » Et c'est là qu'on a commencé à parler en route. Je lui ai Waouh! » wow, C'est comme c'était jumelle. Je lui ai Waouh! » wow. Elle avait toujours eu envie. En fait, elle voulait partir dans une autre ville. Elle voulait. Elle avait des trucs, elle avait des rêves. Elle voulait lancer sa boîte, tout, tout, tout ça là. Mais après, elle me dit Ouais, voilà. on me dit à l'église que si je passe, ça veut dire que j'ai abandonné mes frères en Christ. J'ai dit What the f What, what the Oh là Je ne savais pas que mon tour arrivait. Mais voilà un jour, le pasteur arrive. J'avais fait un tour en Turquie. Donc, j'avais acheté beaucoup de vêtements. Moi, j'aimais les choses comme ça. Je viens. Généralement, je marrais mes habits. Genre, euh, je mettais beaucoup les marques. Les MK, les Louis Vuitton Gucci. Donc, j'arrive. Voilà le pasteur qui prêche. Ouais. Nous, c'est pas une église de prospérité ici. hein. Nous, on n'est pas dans les beaux vêtements, on n'est pas ici pour se faire voir. Voilà. Même la voiture que je conduis là, c'est parce que c'est à cause de mon boulot. Mais vraiment, elle euh, a fini, j'ai dit, God forbid. God forbid. Moi, je vais être riche. Laissez-moi. Je crois que j'ai même pu faire trois semaines dans cette guise là. J'ai arrêté de partir. J'ai arrêté. Et là, j'arrête. Parce que j'avais lancé ma boîte. Et je travaillais beaucoup. Et vous connaissez souvent un peu le, le chantage émotionnel qu'ils font. Oh, mais tu n'étais pas au troisième service de la semaine. Oh le Seigneur, ça veut dire que tu t'éloignes du Seigneur. Tu t'éloignes du Seigneur. Oh là là, c'est pas bien. J'ai dit, je viens de lancer ma boîte. Euh, je me suis donné un challenge. J'ai des factures que je dois payer. J'ai des clients que je dois chercher. Donc, j'ai décidé de venir jusqu'au dimanche, service du dimanche. Ah, oh, quelqu'un vient me faire, quelqu'un vient me faire un sermon. Oh non, le coaching, c'est pas chrétien. Franchement, il arrive devant mon bureau que je venais le prendre. Regarde. Non, mais franchement, les, les frères de l'église et moi, on s'est concertés. On a vu que euh, c'était en un de même mes frères d'une couleur, d'une de, de, couleur autre que la mienne en tout cas. Il dit, mon frère, merci d'être venu. Tu es le plus gentil d'entre eux. C'est pour ça que tu as pris la peine de venir, me dire. Mais vraiment, le chemin, c'est que tu vois là. Hein? Je sais que je vais aider les gens. Je sais ce que j'ai en moi. Et je vais y aller. Je vais y aller. Après, je les voyais seulement sur mes statuts. Après, je les voyais seulement sur mes... Même le Facebook, c'est un ou deux. Aha! Le pasteur avait prêché. Un jour, j'ai fait l'erreur, parce que j'avais toujours la page, de Give the je ne parlais pas encore de spiritualité africaine dessus, mais je parlais de richesse. Hmm. Le jour où ils ont prêché contre la prospérité, je m'appelle la femme de ce pasteur, Elle est tombée sur ma page la semaine-là. Elle a montré à son mari. Dimanche, on a prêché sur moi. <rire> Donc, quand il parlait, je sentais que c'était moi qui l'indexais. Je savais, je savais. J'avais fait peut-être trois ou quatre mois dans l'église, j'avais pas montré, j'avais pas montré ce que je faisais. Mais c'est parce qu'il m'est arrivé le temps-là, comme je venais de prendre le bureau, je me suis dit peut-être je peux avoir quelques clients de l'église qui peuvent venir. Eh, eh, pardon. On a déjà ça pour me crucifier. Bon, je m'en fous. Pour moi, c'était juste une énième fois où j'ai compris que euh, la vision que les gens ont de Christ. Jésus se levait, il dit, allons dans une autre ville. Il porte le cortège. Donc il y avait des gens qui marchaient avec Jésus partout. Ils préparent, Jésus mange. On fait des. quand ils arrivent, ils reçoivent 5000 personnes. Ça veut dire que quand ils arrivent dans une ville, ils doivent repérer. Une histoire camboulesque. <rire> ils doivent repérer là où il y a la viande, là où il y a la, la, la, la nourriture, là où il y a le marché. Parce qu'on sait que comme on arrive là, on a déjà annoncé sur TikTok et sur Facebook que Jésus est dans la ville. Hmm? Donc les gens vont venir. Les bateaux que vous conduisez que Jésus dormait en bas, il est après il est monté, il y avait la, la tempête là. Vous croyez que c'était un bateau de deux places? Hmm? Ce n'était pas le bateau de deux places. Il y avait les navires privés. Ça, c'est mon interprétation de la Bible. Je sais que vous allez avoir pour vous. Chacun a sa part. Si Jésus pouvait arriver, il dit que laisse ton boulot, suis-moi. Oh, oh Jésus Non mais Jésus toi même là tu étais culotté hmm. Tu imagines Ça c'est ça, ça me vient à l'esprit comme ça Jésus te rencontre, Il dit laisse tout ça tu me suis C'est pas l'arrogance ça Jésus j'ai une femme J'ai trois enfants Laisse viens travailler pour moi En une journée Jésus recrute quatre personnes le lendemain, il le recrute encore ça. Il y a un moment dans la parole où il parle. Il dit, vous allez maintenant boire mon sang, vous allez maintenant manger ma chair. Et on dit qu'il avait 70 disciples. Ça veut dire que Jésus avait 70 personnes minimum. Minimum. Qui marchaient avec lui. Il y avait le trésorier. Il y avait sûrement les cuisiniers. La preuve, quand Jésus est mort, ils ont continué dans l'acte des apôtres. Il y avait des portions qu'on divisait. On donnait pour les veuves, on donnait pour les orphelins. C'était dans la pauvreté. Arrêtez aussi qu'on essaie de vous convaincre que Dieu n'était pas pauvre, que Jésus n'était pas pauvre. Oh Jésus, Jésus, mon bon Jésus, paye mon loyer, mon petit loyer, une chambre. Une chambre de 250 euros, Jésus, Jésus, arrêtez. Ah. Non nah. nah, Arrêtez On vous a menti sur Jésus Allez, relisez encore la Bible Relisez encore Avec une nouvelle perspective L'arrivée dans une ville comme ça C'est l'évêque seulement les plus grands euh, Chefs euh, religieux viennent le voir Parce qu'on savait d'abord que financièrement là si c'était un petit, ce qu'on le portait, le en prison le premier jour. Vous vous savez le pouvoir de l'argent, non? Oh. Il arrive, on dit que tu vas partir chez le, le directeur des impôts de cette ville. Hmm, Zacharios. En avait c'est Zachios en, en, en français je ne sais pas comment vous dites, Zachios Le coup type là qui était monté sur l'arbre là. Et aussi Mathieu, celui qui collectait les taxes. Si tu peux prendre quelqu'un qui, qui collecte les taxes, tu lui dis de laisser son travail pour te suivre. Garde, il faut que tu aies le backup quand même pour payer le là Il a fait deux jours, il a dit que tu ne peux, tu peux, tu peux, peux pas me tenir. Parce que pour vous dans votre tête c'est que quand on suit Jésus, on part dans la pauvreté. Jésus, je te suis. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, vous, voilà, vous, voilà, hein, vous, voilà dans la pauvreté. Vous voilà. <rire> Quelqu'un me dit un jour que moi, vraiment, encore dans mes moments intenses de spiritualité, je ne manquais jamais. Quand je sors, même si je n'ai pas l'argent, chance de taxi. En rentrant, que quelqu'un m'a donné l'argent et taxi. Il dit c'est tout. C'est tout. Aïe. 10 sauces, 10 sauces, 10 sauces, 10 sauces. Tu te vends avec ça Arrêtez aussi, vous. Seigneur, je m'as donné le tapioca pour manger aujourd'hui. Eh hey, Seigneur. Seigneur, merci. Voilà tout ce que vous demandez à Dieu. Voilà pourquoi vous êtes pauvres. Vous, voilà. N'acceptez pas. Regardez-moi toujours comme ça. Regardez mes vidéos chaque jour. Désabonnez-vous de ma page. Quittez. Mais ah. moi, je ne manquais quand j'ai demandé le pain. Je vais manger comme ça, que quelqu'un va me donner le pain avec le, le haricot, je vais manger. Et tu es là, tu crames. J'essaie Dieu. Tchao. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui sait Dieu et qui a une grosse voiture, tu dis non, ça ne correspond pas. Si quelqu'un a porté le parfum de 15 000 dollars, écoute, 15 000 dollars, elle est venue verser sur les pieds de Jésus. Tu crois que Jésus marchait avec les sans confiance et les chics Jésus avait les chics Oh Hop Elle a porté son Christian Dior, Dior, plus, plus, édition limitée, 1553, qui a été gardée pendant 400 ans dans le coffre privé de M. Dior. Après, on a retiré, on a mis ça aux enchères. Elle a acheté ça à 15 000 dollars. Elle dit, il ne faut que pas te vesse ça sur les pieds de Jésus. Donc, tu penses que Jésus était pauvre. Et quelqu'un prend le parfum de 15 000 dollars. Quand vais, je en CFA, on m'a dit que peut-être 15 000 dollars, ça va donner peut-être 9 millions de francs CFA. <coughs> quelqu'un prend le parfum de 9 millions de verser sur tes pieds. Et tu es pauvre. Tu es pauvre. Hein? Raisonnez, s'il vous plaît. Moi, hum. Moi, hum. hum. peu importe ta façon de prêcher, tu ne peux plus me convaincre de rentrer dans la pauvreté. Never. Never. Never. Écrivez cela never, never. never. A vous mettez le sous le, le, le, ça. Never. Pas never. Never. Oui. Ce que quand vous priez, vous demandez des petites choses. Jésus vous regarde comme ça là, il dit, yeah. Yeah. Mes enfants, c'est là qu'est-ce qu'on vous a lavé le cerveau comment On vous a lavé le cerveau comment, non Seigneur Jésus, donne-moi le petit pain que je vais manger aujourd'hui. Pardonne-moi mes offenses. Seigneur, que je puisse seulement avoir un peu de tapioca pour manger avec mes enfants. Ouais, Seigneur, merci. Comme hier, tu as donné un peu de poisson. On a pu préparer, même quand on ne sait pas ce qu'on va préparer après-demain. Vous voilà allez voir david david faisait le festin il y en a pas mis, vous êtes tellement chiche vous êtes onam onam onam dach tu ouais. es chiche jusqu'à ça de passer le lot ça a un nom, ça a de nom de la maison david préparait il reste qu'on s'est dit qu'on n'a pas encore appelé les gens de quel côté de cette ville et... venez manger Venez manger, venez. Asseyez-vous à ma table, mangez, buvez. Mangez, buvez, buvez, allez, buvez. On a encore à boire, buvez, buvez, mangez. On te dit de prendre le, c'est parti, fais le salaka de 5 minutes ou de 10 minutes. Vous allez voir que les gens qui donnent, les gens qui donnent toujours, ils ont toujours. Toujours. Je vous dis. Souvent quelqu'un vient voir. Pourquoi tu lui donnes autant Pourquoi tu lui donnes bah, Écoutez. Hein, le principe spirituel de base des choisis. Oh, chakra Baba, Terrible, mm. Quand un sort, 10 entre. Vous suivez Vous n'avez pas, pas encore saisi ça. C'est pour ça que ta mère est comme ça là. Ta mère est comme ça là. Tu es comme le manchot, là, comme le. le, le... Hein? Souvent, quelqu'un vient à côté de toi il te voit. Il voit comment tu donnes l'argent aux gens. Écoutez, j'aime hein? J'ai même encore plus de plaisir à donner l'argent à mes ennemis. Je sais que vous ne m'aimez pas. Hein? Écoutez. <rire> Les gens me prennent souvent pour une idiote. Et j'aime ça. Je vous observe. Dès que tu as un problème que tu m'appelles. Dès que Don, tu es là. Euh, je dis le frère, maman. Hein. Dès que Don, tu es là, tu, tu, tu te tournes comme ça, tu ne peux pas parler mal de moi. J'ai ri. Soit que j'ai quelques personnes qui viennent à côté de moi. Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit de toi hein? Est-ce que, tu... Est que ça va empêcher que demain elle vienne prendre encore Hum? Elle croit que comme elle a pris là, ça va finir dans ma poche. Ce n'est pas d'abord toi qui m'a donné Ce n'est pas toi qui as ouvert mon notion. You don't know anything about it Tu crois que tu es qui Tu peux quoi Tes petites miettes que tu viens prendre là Ils ont des qui disent que non, non, ne donne plus Ne donne plus Ne donne plus Je dis vraiment, vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris. I'm scattering my bread. I'm scattering my bread. Parfois quelqu'un vient, il prend. Ce qu'il prend pour lui, c'est beaucoup jusqu'à.. Il croit qu'il t'a démuni. Il croit qu'il a tué. Elle va devenir pauvre. <rire> oh Seigneur, oh, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand on sort dix ans, on un sort, 10 entre. Vous me suivez? Un là, appelez ça 1 million, appelez ça un milliard, appelez ça 1000 francs, appelez ça 10 000. Les choisis qui marchent par l'esprit, par l'esprit, ils sont conscients que leur argent est comme, je vais me prendre quoi pour l'analogie ici C'est comme une bouteille. Tes hein? anges s'assurent seulement que c'est toujours plein. Si tu retiens un bouchon, tu verses, un bouchon entre. Tu dis un verre, tu verses. Boup! Un verre se remplit. À un moment, Dieu se fatigue, il dit, Donne, donnez-lui le kumbu. Donnez-lui le kumbu. non. Donnez-lui même le feu froid. Oui, le petit, le, la bouteille, elle était petite. On oh, remplit encore. Boup! Et des traqueurs viennent. Et je vous dis que... Vous devez arriver à un niveau de conviction profonde dans votre esprit. Donc, même dans le sommeil, même si on ne peut plus te voler. Parce que tu es convaincu que ma, mes finances, sont des finances divines. Mon argent est connecté à la source. Je ne peux pas devenir pauvre. I cannot be poor, I cannot be empty. Je ne peux pas me vider. C'est ce qu'on appelle le poteau monnaie magique de Dieu. Pas vos affaires, vous pouvez te voir les marabouts qu'on vous donne là. Voilà le vrai, le popo. On ne peut pas te vider. Et ce, ce qui fait que ça te vide, c'est quoi? La peur. je hey. hey, J'ai perdu, perdu 400 000 là-bas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu checkes ton compte. Tu checkes le compte. Tu dis, ah, 400 000. Hey. On va faire comment? 400 000. Maman, je vais faire comment. Eh? Non, non. Va voir. Va voir la bonté de Dieu sur ta vie. Go and look at the goodness of God in your finances. Va voir que depuis six mois, ton argent ne fait commenter. J'ai eu des moments avec des pertes financières que je me suis dit que... Non, l'autre c'est là, peut-être ça va me secouer. Hein? Non. Non, non, non, non. Oh! Tu je regardes, je dis que le Seigneur, la fesse, il fonctionne comment? Il dit, laissez-le, je t'explique bien. Que, efface tous les papiers que tu croyais que tu avais connu, que tu connaissais, que tu lisais là. Viens, je t'explique. One on one. Tu ne peux pas être pauvre. Écris cela. Je ne peux pas être pauvre. Tu as besoin de 5 millions. Le besoin là va se pointer le 15 avril. Là. Le 31 mars, Dieu te donne 5 millions. Tu reçois les 5 millions là. 10 jours plus tard, tu vois, le problème sort. 5 millions. Tu dis, ah, c'est une vidéo. Ah, je comprends maintenant. Donc avant que le problème se pointe, tu, rem tu remplaces d'abord. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Ne refuse même pas, ma chérie. On ne refuse pas. Tu dis, tu... Écoute, tu as de faire comme si on t'a d'abord donné même. Hein? Ne vous cassez pas pour les déclarations. Hein? Donc, même si on multiplie, on emprunte une dizaine, on remplace, on fait comme ça là. Ça ne peut pas se passer. Parce que quand tu dis que tu refuses, ça veut dire que c'était l'option A ou l'option B. Maintenant, tu as refusé l'option B. Non. Ça ne se peut pas. On ne peut pas emprunter on mais sur ça, ça se passe, ça ne se peut pas. Arrêtez de refuser, on ne refuse pas. Tu refuses quoi C'est d'abord où Ah ah, c'est où Ce n'est nulle part. C'est comme si je disais que je ne veux pas sortir avec toi. Il t'a d'abord dragué. Est-ce que tu peux refuser un dragueur qui n'existe pas J'avais le procès de Mackay, il faisait que si on emprunte une dizaine, on met ici. Il dit, cela ne se peut pas. Maintenant, je prends un ici, je mets là-bas. Il dit, cela se peut. Donc l'autre, même si on emprunte au multiplier, on fait des mois, Ça me... Parce que vous enseigne les principes divins ici, là. les principes divins protègent. Même quelqu'un qui est jaloux, il vient, il dit qu'il va prendre ton argent. Il va... Il va... Jésus avait dit que détruisez le temple aussi. Détruisez. Ok, vous avez vu, j'ai construit, non? Tu as vu tout mon argent que j'ai mis là, non? Hein? Détruit. Détruisez. Trois jours. Combien de fois vous avez abandonné les choses aux gens? Tu commences le business avec quelqu'un. Tu commences le business avec lui. hein Hop. Il te traite comme si tu étais son employé. Il porte tout, il part avec. Tu, tu cours derrière lui. Tu peux même porter plainte. Après tu dis que tu sais quoi Enlève la personne de ton énergie Ne parle plus de lui Ne lui parle plus Ne le cherche plus Ne l'appelle plus Ne donne pas son message à quelqu'un Enlève-le de, de ta vibration, de ton énergie Si en un mois tu n'as pas l'argent que la personne t'a pris en mettant les principes que je vous dis là. Revois encore le Dieu que tu dis que tu sais. Hum. Vous ne connaissez pas les forces avec lesquelles vous travaillez. Vous blaguez parfois avec les forces. Les forces, les forces spirituelles. Les forces spirituelles. Oh là là. Tu peux avoir pris tout mon argent, c'est dans ton compte. Hein? Tu as pris physiquement l'argent, mais l'énergie qui a produit l'argent est dans mon, dans, dans mon compte. L'argent, c'est l'énergie physique. Hum? Tu viens, tu prends mon argent. L'énergie qui a produit ça est encore dans moi. Vous me suivez bien. L'énergie qui a produit l'argent que tu as pris, c'est encore dans moi. C'est moi. Je suis la productrice. Ça sort de moi. Ça, ça, ça, ça sort de ma vibration. Ça émane de moi. Chakara ah yeah, il parle, il sent comment ma vibration en train de monter. Aïe, l'argent arrive. L'argent, j'aime l'argent. Je connais, je peux sentir quand l'argent vient. Je vous assure. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent. L'argent. L'argent. Souvent, ces personnes-là sont à côté de toi. Et Wanda, comment tu manifestes l'argent facilement? Tu vois, au bam, 5 000 euros. 15 000 euros. La personne marche avec toi, il faut comment tu dépenses. Tu sauves 50 000 euros, tu dépenses, tu achètes tel truc avec. Après, c'est tu que tu vas faire même encore même un an avant d'avoir l'argent. Le mois prochain, tu dis que je suis encore en train de partir faire un, un projet là-bas, je vais finir ma.. ma, ma je vais toller ma maison là, après je vais m'aménager. Ah tu as dépensé près de 45, 50 millions ici là, non? Tu as encore l'argent comment? You don't understand. You do not understand This is not for everybody Ce hmm. n'est pas pour les enfants C'est ça que je vous ai dit qu'il était Vous de ma page, il faut pas venir se garder mon énergie Pardon dit que si vous me suivez depuis un an, vous êtes encore pauvre Quittez sur ma page Tu vas voir ça, je m'envoie même 300 000 Tu dis que quand ça tu achètes, achète même ton jus avec Bonjour petit oiseau Ça va Ce que j'ai dit te plaît hein? Attends, le, le papa, on va te voir Le papa, il, il part, ça c'est un quel genre d'oiseau ça Bon ça va, il ne me fâche plus avec toi je Reviens alors, c'est bon Voilà notre coq là-bas qui est sur le doigt Peux pas chanter sur le poids des gens ce sont les choses qui sont ancrées dans votre subconscient c'est ça qui vous détruit c'est ça qui vous détruit dans la nuit dieu te dit que laisse l'argent là ne parle plus de ça ne parle plus de ça Quelqu'un vient te dire eh, Tu avais fait comment avec l'argent de l'autre là Il pique encore la plaie comme ça Eh oui, n'est-ce pas il tu fait comme ça Eh, nest pas comme ça Tu es en train de vider ton argent ma chérie Tu es de vider ton énergie Tu es en train de vider ton énergie Mon énergie est précieuse pas tout le monde qui mérite mon attention. Pas tout le monde qui mérite que te lise ce que je lise de même ton message, c'est un privilège. C'est un privilège. Oui. Même si tu me dois, un, hein, tu as mon agent. Je coupe derrière toi. Why should I courir derrière you? Why? Why should I courir derrière you for my money? je lis vos messages là je peux voir les pauvres je peux, vous, je peux vous voir dans les commentaires je suis désolé oh my god je peux lire les pauvres dans les commentaires vous voyez cela vous forcez l'argent ne se force pas un choisi premier d'abord premier les choses il veut donner un choisi ne se plaint pas tout le temps. Il ne veut pas que tout le monde comprenne comment l'a menacé dans sa vie. Il est trop concentré là où il va. Waouh, je me vois demain en train d'acheter telle chose. Waouh. Le choisi est une énergie que tu aimes être à côté de lui. Tu aimes être à côté de lui. Il des mots que le choisi n'utilise pas. On n'a pas. Il n'y a pas. C'est fini. Il parle d'acheter un il achète même dix il dépose à la maison. Mmh. Mmh. Il a besoin que quelqu'un achète sa chose. I need something I buy it. J'achète je ne demande pas j'achète. Mmh. J'achète. L'une des dernières raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvre, c'est que, je sais pas, j'hésite entre deux. Je dirais, vous ne connaissez pas à, à encaisser l'argent. À cause de vous you don't know how to cash in the money. Je viens pour vous donner un exemple. en train de faire quelque chose. Et... Attendez, je cherche un bon exemple. Et normalement, les gens qui sont pauvres, ils aiment bien cette, cette façon si l'argent tu as ton magasin, quelqu'un vient pour acheter quelque chose, il veut te payer, tu dis non non ne me paye pas encore. L'argent n'a pas d'importance, faisons d'abord le service. Vous voyez un peu. Euh... Bon je vais prendre cette analogie peut-être. Quelqu'un vient, je, je l'autre jour allé au bord de l'eau avec une de mes amies. Et euh, j'avais pas de sous pour payer parce que j'avais l'argent était dans le téléphone, Orange Money, Money. Donc je lui dis, voilà, euh, paye, je te, je te vire ton argent. Donc quelqu'un qui ne connaît pas cash in son argent, quand la personne va payer, tu vas as dire non, non, rentre même à la maison avant de m'envoyer mon argent. Donc, tu ne connais pas <coughs> donner la place rapide à l'argent. tu vas faire un produit, tu vas penser au prix du produit en dernier lieu quelqu'un te demande que ça là c'est quoi, c'est quoi tu vas tu chat tel produit, oui j'ai ça tu vas tourner tourner c'est en dernier position que tu vas parler du prix et en parlant du prix tu auras peur hum? tu offres un service tu, penses, tu, tu fais les consultations que je fais là hum? quelqu'un vient je veux te parler, il veut te parler. Tu ne dis pas que c'est payant. Tu hum? ne dis pas. Tu restes. Il arrive dans ta tête, tu te dis que j'espère qu'il sait qu'il doit me payer. Tu ne lui dis pas. Il vient. Lui aussi, il dit, ah, elle va faire gratuitement. Pourquoi elle ne me demande pas l'argent? Tu fais, tu le sais bien, tu le consultes, tu parles, tu le guides, il est content. À la fin, il dit merci beaucoup maman, merci. Hein. Tu restes... Là. Tu, tu à comment une douleur commence à te faire sur la poitrine. Il ne me paye pas. Tu ne lui dis pas. Hein. <rire> J'ai traversé cette étape, c'est pour ça qu'elle peut bien vous décrire. Mon cœur fait qu'un hingon, un win Il ne me paye pas. Ah, je veux aussi voir combien il va partir dans me payer. La personne ne se lève pas. <rire> mm -hmm. Il se lève pas, il ne te paye pas. Quand il sort, tu as la maîtrise, ça t'énerve. Écoutez, ce n'est pas sa faute. C'est ta faute. Si la personne t'approchait, dès qu'il te contacte, euh, est-ce que tu as tel service que tu peux tu peux me... Parfois, il ne va même pas payer appeler ça service, parce qu'il ne va pas vouloir payer. Oui, est-ce que tu as du temps pour me parler? La, la, la conversation avec moi, ça coûte telle somme. Tu veux qu'on parle? Tu veux mon temps? Peu importe sous qu'elle forme, tu veux mon temps? Whatever the shape, Il faut que tu me payes. Tu dis d'abord ça au départ, cash. Bam! J'ai des gens me font ça, non? Eh, moi je croyais que tu étais spirituel. J'ai dit non, je ne suis pas spirituel pour tout le monde. Ma spiritualité, ce n'est pas pour tout le monde. Ok? Thank you. Bye. La raison pour laquelle vous êtes encore pauvre, c'est que vous ne savez pas recevoir votre argent. Vous ne savez pas. Vous tournez comme ça, là. Vous comme ça. Mes services sont payants. Je paye le loyer. Et j'ai commencé à demander aux gens de me payer quand j'ai commencé à prendre aussi des responsabilités vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis d'un bailleur, vis-à-vis -vis des employés. Si je sais que j'ai déjà à payer à la fin du mois, si je sais que j'ai un loyer que je dois payer à la fin du mois. Si je sais que j'ai un euh, euh, euh, les, les taxes que je dois payer. Mais attends un peu. Tu vas pas venir te on va causer toute la journée. Tu prends les produits. Tu dis, ouais, je vais payer plus tard. Et je te laisse aussi comme ça. Je hein? hey. un peu voir si je vais dire ça à mon bailleur. Monsieur mon bailleur, tu vois, tu es tellement gentil. Le bailleur, que, que Dieu te bénisse, mon bailleur. Hein? Un, un. Un, un. Un, un. Vous savez que le bailleur là-bas comprendre ça. Quand tu as des responsabilités vis-à-vis -vis des gens, toi-même, tu commences aussi à être carré. J'ai des enfants que je dois élever. Je dois payer les factures pour mes enfants. Je dois payer les factures d'école pour mes enfants. Je suis là, je travaille. Si mon enfant tombe malade, je dois l'amener à l'hôpital. Je fais comment pour payer Donc, votre problème, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvre, c'est que vous pensez que vos dons ne valent rien. Et vous ne savez pas prendre l'argent pour mettre dans votre poche. You don't know how to cash in the money. Certains, vous avez, vous, vous avez des services que vous rendez aux gens. Oui, je te lis les cartes. Oui, je te fais une consultation. Oui, je te fais un massage énergétique. Oui, je te fais ceci. Tu soulages la personne. Non, <rire> ne me paye pas. <rire> ne me paye pas. Non, s'il te plaît, ne me paye pas. Je ne veux pas que tu me payes. Hein. Je, je, ne veux, je ne veux pas que tu me payes. Tu es bête. Tu es bête. Ça, suivi. vos pasteurs vous en habitué, que vous partez à l'église, tu crois que la clim qu'il met dans l'église, tu t'assois, tu supportes la clim, là, tu es content, il paie la clim, là, avec quoi? Hein? La chaise, là, on a payé la chaise, là. L'endroit, là, léglise, là, soit on a construit, ça soit on a payé un loyer. T'assois tu prêtes de l'or. on fait la quête, tu sors 50, tu donnes. Tu sors 50, tu donnes. Ils vous ont habitué, Ils vous ont accepté les bêtises là de votre part. Il faut arrêter. Et quand tu pars, tu exploites quelqu'un. Tu suces l'énergie de quelqu'un. Tu ne le payes pas. Tu ne vas jamais devenir riche. Tu comprends? tu as compris l'autre là Oyo oh, you Oyo Oh Oyo, oh, <rire> tu vas mourir pauvre, <rire> oui, je suis partie à une conférence, franchement, j'ai beaucoup appris là-bas, oui, on m'a payé le billet, c'est très difficile que tu profites de cette conférence, que tu dis quelque chose, tu as donné l'argent de cette conférence, Tu pars à l'église, là, le pasteur, il prêche, il suit, il sue sur vous. Il a la sueur. À la fin, tu prends ton argent, ton tu peux pas acheter tes chaussures. Tu ne me payes pas la dîme, rien. Ne te dérange pas. Tu vois, je suis pauvre. Tu vois, quand tu es pauvre, je veux as... ah! Pauvre et gris, laid là parce que tu suces l'énergie des gens mais tu ne donnes rien en retour tu ne donnes rien en retour tu vois où tu es sage tu arrives chez quelqu'un, il t'accueille chez lui tu dors sur son canapé pendant trois mois il te trouve le travail tu travailles tu ne sors jamais 1 euro ou bien 5 francs pour dire que ouais vraiment voilà l'argent de la nourriture que la semaine si même Semaine sur les 12 semaines que tu passes dans la maison, là sois un peu d'argent. Mon tonton, tu sais que j'ai tenté d'économiser pour payer ma prendre ma chambre. Ça, je pars d'ici. Voilà ma contribution quand même à la maison. Euh, chaque soir que tu rentres, tu, prends, tu manges dans le maison, même si c'est chez ta soeur et qu'elle ne te demande rien. Tu vas voir que la semaine, ils vont un peu sourire avec toi. Ils sont un peu et hey, tu es rentré la nuit sur la table. Quand tu rentres avant, on faisait. Tu rentres, on soulève le volume. C'est là qu'on montre le volume de la télé. Alors qu'on sait que tu dors au salon. Vous ne comprenez pas, vous ne lisez pas les gens. Vous aimez tout sucer les gens. Vous allez tout profiter. Les esprits qui aiment profiter, j'ai horreur de ça. Quand ils voient un esprit comme ça à côté de moi. Hein? Tu arrives chez quelqu'un, il va te recevoir peut-être pour, pour faire quelque chose sur toi, je ne sais même pas. C'est pour ça que quand, quand, quand j'ai des gens qui viennent de l'Europe là pour me visiter, ils me gardent toujours le cadeaux. Et c'est comme ça que je vois aussi l'esprit de la personne quand même. Tu vois peut-être parfois quelqu'un va arriver « Ah tu sais, le trajet était... » Il n'y pas de problème, de toute façon je ne t'ai pas demandé quelque chose, je ne te dérange pas. Mais j'ai remarqué que ceux qui ont le plus bénéficié du travail spirituel, ce sont ceux-là qui ont quand même pris la peine. Ils s'arrêtent en route. Ils disent que je ne vais pas acheter quelqu'un quand même, non. Je ne suis pas obligé, mais tu vois, en l'entente, souvent le soir, achète même le ping, Passe à sa quête, tu achètes même le ping de 500. Tu arrives, tu déposes sur la table. C'est ça qui vous bloque hein C'est ça qui vous bloque comme au-delà Tu es dans les petits petits trucs, les petits petits commerces bête. bêtes, parce que tu... Te... <rire> vous êtes sage non Vous êtes sage non Tu m'as ma plan Ton petit agent que tu as là, ça finit là, Tu es chiche Achète même une bouteille, quand tu pars pour demander l'argent à ton oncle Tonton, finance moi-même à 500 000, je lance tel business Ma chérie, prépare un bon couscous sauce gombo Prends une petite bouteille de vin rouge même de 2500. Mais sur ça, tu peux pas lui donner. Tu es arrivé chez quelqu'un, tu veux lui donner l'argent, des droits de douille. Hey, les chichou. la chicheté, la chicheté, vous a fait quoi hum? C'est une maladie, c'est une maladie. C'est une, une maladie mentale. Tu lui cais dans la Bible, quand Jacob a volé la bénédiction de son frère, qu'est-ce que Jacob a utilisé pour, pour donner à son père? Il a donné quoi à son père? Écrivez ici, là. Vous me regardez, vous ne commentez jamais, là. Je vous ai dit de créer les faux profils pour commenter mes vidéos. Mm -hmm. Tu connais bien. Moi j'allais seulement manger que la nourriture. Tu dis que le veau gras. Moi j'allais seulement manger la nourriture. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une bonne nourriture qui avait le goût. Donc le veau là était bien dodu. Poté. Mm -hmm. Poté. -les. Tu peux marcher comme ça, tu achètes de bons jarrets là. Potelé comme ça là. La cuisse là bien dodue. Bien dodu. Il ne peut pas faire ça au four comme ça jusqu'à la peau fait comme ça, l'huile sort sur ça. L'huile sort, ça coule. Là, il coupe comme ça. Eh hey, hey, Seigneur, il faut que je fasse du veau au four. Mmh, le goût de chat. Tu mets les, les, les, les épices dedans comme ça, là. tu mets ça dans la peau, dans la, dans la chair. Oh my god. Tu laisses ça même au four, même trois heures de temps. Il est arrivé, là à son père. Le père a mangé. Manger. Manger. Merde. servez-moi encore. Manger. Tu as dit que tu voulais, que tu es venu demander quoi hein? Pardon, portez-vous lui donner. Portez-vous lui donner. Parfois, les gens à qui vous venez de demander de l'aide, quand ils voient l'esprit avec lequel vous venez, ça vous bloque vous-même. Je vous dis, oh ça vous bloque vous-même. J'en tellement vu, je vous vois chaque semaine. Eh hey, ma reine, je n'ai pas, je n'ai pas. Quelqu'un va s'arrêter en route, il va m'acheter l'avocat. Il, il y a des gens qui de, avait trois avocats pour me donner. Trois avocats. Il dit, waouh, tu as pris tes 500 francs, tu t'es en route pour acheter l'avocat pour me donner. Waouh. Tu sais quoi? Je hein? veux me faire plus que ce que tu es venu demander. Pour voir celui qui pense que c'est son devoir, c'est son droit. Le voilà, il vient comme ça. Là. Comme ça. Il s'assoit. On le sert à boire, il boit. Goudou, goudou, goudou, Il prend. J'aime venir chez mon oncle aussi, hein. Servez-moi encore. Yeah. Yeah. Mmh? Maman, prends ton dernier 10 000 Pas acheter un gros coq. Le gros coq là, non? Du village. lui qui a la cuisse comme ça. toujours tu arrêtes sa cuisse ça comme ça là. Fais un bon rôti avec ça. Mmh? Ne mange même pas un morceau sur ça. Mets tout dans la mamie, dans l'assiette. Tu pars, tu déposes sur la table à, ton, à midi. Parce que quand les gens... Les gens qui ont beaucoup d'argent et quand ils travaillent, ils sont très occupés. Quand ils voient que quelqu'un pense à lui avec un petit truc comme ça, là, ça le touche. Ah, ah! Tu vois, tu, tu sais la cuisse comme ça, là, il mange ça. Son cœur fait comme... Hum, en suçant un os comme ça, là. Hum, tu n'as encore rien demandé, hein? hum, Tu ne sais pas encore à quelle école, là? Hum. Mmh, mmh. Oh non, tonton, j'ai arrêté l'école l'année passée. Tu te rappelles pas, tonton, t'avais dit non. Ah mmh, mmh. non, j'ai un ami là. Il, il a, mon ami là à l'université de l'autre côté. Attends, je l'appelle un peu. Il prend le mouchoir, il suit sa bouche. Il boit un peu son truc. Oui, Jean-Paul. Ah ah, j'ai un de mes fils ici là. Tu peux le prendre dans ton école là non D'accord. Oui, oui, oui, oui, il va venir demain te voir. Ok. Nous voilà encore dans sa nourriture. Vous ne connaissez pas de demander des choses aux gens. Même Dieu, quand tu veux demander à Dieu, aidez-moi avec la prière. Prends quelque chose que tu apportes à Dieu. Prends quelque chose. À... Oh, je vais vous enseigner ça comment Je vais vous enseigner ça comment <rire> Oh Seigneur, Seigneur. Comment je vais dire ça à tes enfants vous souffrez par manque de connaissances. Oh Seigneur. Quand tu souffres, cherche là où tu vas aller s'aimer pour demander. J'ai une de mes filles là. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que lui a dit que s'il si y avait l'argent, il vient de travailler dans l'entreprise. Dans les week-ends. Quand elle est week-end, elle vient de travailler. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Elle bosse les week-ends. Quand elle reste, elle dit qu'elle sait que son téléphone a besoin d'être upgrade. Elle achète des arachides de demi francs. Elle part à la boutique, elle achète des biscuits de 500 Elle dit, ma. Ma, il était gardé, <rire> Il dit que hein, l'enfant là, je crois qu'elle qu connaît mon secret. Elle vient. Que ma, je t'ai gardée. Elle vient, elle dépose ça là. Elle fait. Elle fait ça là. Je la regarde et je ris. Euh, et hein, je ris. Oh my God. Je vois que l'enfant, c'est avec son petit agent que je lui donne. De son argent, elle a quand même pris un peu. Elle est venue, de, elle a acheté quelque chose pour y me donner. Hum. Vous savez, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à être généreux. Même si tu ne connaissais pas faire. Parce qu'il y a des gens que quand ils ont... Hein, Tout leur énergie, c'est que sur eux. Eux. Eux. Eux. La façon dont j'ai élevé mes enfants. Oh là là. Quand ma fille est un peu comme ça, là, il faut se marier, elle va acheter pour aller de J'ai distribué aux enfants, non? Elle dit, ma chérie, t'as pas eu... Les est aux enfants, non, j'ai dit, j'ai... Quand on voyage, je pour... sais pas, -être dans, une autre, dans une autre ville où elle va voir des enfants là-bas. Dès qu'on a à l'aéroport, non, il faut que j'achète quelque chose pour le garder. Acheter... On n'entre pas dans la maison des gens comme ça. Oh, vous aussi. Et ça fait toujours plaisir quelque part dans le cœur de quelqu'un, quand il, tu vois, tu es venu. Même si le cadeau est insignifiant. Ah, tu t'es vraiment arrêté pour acheter le caramel de 50 pour moi. Hein? Mais si... Oh là là, Seigneur. Oh. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont devenus égoïstes. Il est dans ton bureau pour te demander, tu vois la chaussure qu'il a au pied. Chaussure de 45 000. Je suis mise. Après il est dédié pardon tonton, aide-moi, donne-moi ma main 50 000 là. Hum. <rire> tu es fou, tu es fou. <rire> tu es même bien habillé comme moi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Et tu es même venu comme ça, tu ne même... m'as même pas pensé que tu viens de quelque chose à quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Vous me suivez. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Et vous allez rester pauvre. Vous allez comme ça. Vous allez comme ça. J'ai une réunion là, la première fois qu'on m'invite à la réunion. Enfin, j'étais peut-être le troisième mois. C'est le mois là que j'étais au pays. Je me dis ok, il faut que je parte aussi pour voir. Et moi, je, je, je sors de la maison, je vois mes mains qui sont grosses là, bizarre. Il dit oh, je fais qu'attends. Je remonte, je pars là où il y a mes vins là. Je pars, je prends dieu je quoi, j'avais pris une, une bouteille de vin rouge. Il dit qu'on ne parle pas quand même. Ça fait bizarre. Je prends le vin là dans la voiture. J'arrive là-bas. Je sors de, de, de, de, de, de quand il gagne, je sors, je J'ouvre la, la portière derrière, je prends le vin. La dame qui me reçoit au portail, elle me dit, non, non, non, non, ma chérie, on ne vient pas avec le vin ici. On apporte rien. Il y a la nourriture là jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Il dit, maman, moi je suis moins habituée, je ne sais pas comment vous faites ça ici, je ne sais pas comment vous faites. Ce sont les trucs de courtoisie. Et quand vous nous observez, ce sont les petites manières, les petites habitudes. Hein, que quand vous observez chez quelqu'un, c'est comme ça que tu vas savoir que quelqu'un qui sera prospère. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui sera prospère, parce que il est toujours de voir qu'est-ce Qu que je peux te donner, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que l'autre est toujours genre tu m'as pas donné ça pourquoi ah non maman ma, mon père aurait dû me donner hein. mon père euh, il aurait il aurait dû il aurait il aurait dû il aurait pu il aurait moi il y a des gars du pays qui m'ont dragué quand j'ai vu leur façon de faire j'ai compris que tu n'es jamais sorti du pays tu es resté, ça tu restes au Cameroun il fois on voit quand même que certains hommes au Camon sont villageois Je suis désolé, excusez-moi Excusez-moi <rire> Certains sont un peu villageois hein? Il avait remarqué que chaque fois que je voyageais Si je voyage deux fois par mois Les deux fois que je rentre Tout le monde à la maison, je vous garde quelque chose Je, je, je, like, you know, je passe à l'aéroport, je passe dans la salle de Quand on atterrit, soit dans la salle d'embarquement Soit là quand on atterrit Je prends un truc pour chaque personne à la maison Un jour je, je le fais asseoir, je lui dis que est-ce que tu sais que je ne suis pas bête? Quand il prend les choses, il vous donne là. Tu crois que je ne peux pas garder mon argent? Hein? Hein? Il me dit non. C'est vrai, j'ai remarqué que. Il dit apprenez aussi. C'est parce que ces gens-là aussi, ce n'est pas... pas que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous ne voulez même pas apprendre. Parce que vous avez des opportunités. Tous les gens vous ont donné. Jusqu'à vous avez vu. Vous regardez un nouvel âge, les nouvelles voilà sous les films. Hey. et ça non, quand tu donnes quoi que tu es bête, comme tu viens de Mengla, tu arrives arrivé l'attendant la valise. Il y a quoi dedans Il y a quoi Il y a quoi dedans Non, toi-même aussi tu peux m'accueillir avec Benz. Voilà, chérie, voilà ce qui t'est gardé. Voilà, voilà. Oh là là. Quand j'étais en Europe, je me disais toujours que je sais pas si elle va arriver au Cameroun. Ma mentalité ça comme les gens camerounais. Je me demandais toujours parce que les Camerounais voulaient toujours like give me give me je n'ai pas. Je suis arrivé moi voilà, ça fait quatre ans que je suis au pays non I'm good C'est fort, on voit mal l'argent de l'Europe. Donc quand quelqu'un vient du pays, il atterrit. les je fais quand tu qu concours pour aller voir ce qu'il a en là. A... Donc j'espère que ça... vous avez compris quelque chose que j'ai expliqué, si vous n'avez pas compris, tant mieux pour vous. Mmh. Je vais donner quelques raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvre. Selon Jocelyne, il pense que tu es bête. Et c'est toi qui dois toujours lui offrir un présent. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, excuse, c'est que tu as, non. Tu as. Et parfois, quand c'est ça, quand tu donnes même à la personne, parfois, je te donne. Je vois ce que tu fais avec. Je vois que tu ne penses à personne toujours. Sérieux. Le reste c'est prendre l'argent au ça il te donne. Je vois. Il dit que, hé, eh, donc en fait ton problème c'était pas ça en fait. Ton problème c'était pas que, on t'a pas, non c'était pas ça ton problème. n'était pas que tu n'as pas l'argent. C'est que même si tu avais, tu ne donnerais pas. simple. Très simple. Même si tu as, tu ne donnes pas. Voilà. J'espère que ce direct vous a aidé. Si ça ne vous a pas aidé, je m'en fous. Est-ce que vous me payez pour mon direct? Oh my God! Oh God, je crois que j'ai bu là, je m'en foutise. J'ai bu ça, c'est un bon goût. Là, je m'en foutise. Pardon. Bon, ceux qui ont demandé les lectures d'énergie, les lectures, c'est quoi, quoi, quoi, demain. Je reprends le boulot de demain. Donc contactez-moi Inbox. c'était rééquilibration énergétique. Et si j'ai fait votre lecture, vous voulez encore plus sur la lecture. Ouais, je crois qu'à partir de demain, je pourrais encore le faire. Mais ce sera en privé. Donc me contacter tout ça. Demain. Demain, ok. Aujourd'hui, venez seulement pour le direct et tout. Je ne pas les, les dimanches. On le fera demain. <rire> Maman, fleurit j'aime moi ma folie comme ça et ça me plaît. I can entertain myself. I can entertain myself. Je peux rester seul là, ma maison. Je ris seul, je fais tout seul, ça me plaît, moi seul. Hum? Je parle, après je ris encore, je me dis, hey, je suis une tombe là. Hey. t'as ça me plaît. Beaucoup de pensées que je partage ici avec vous, c'est des pensées que j'ai eues seules. Genre, je reste dans ça, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis après. Je dis, mais c'est vrai ça. Hein? Vous voyez? Après, je vois les oiseaux, je parle avec les oiseaux, je parle avec les cocoricots. Ou un peu. Bon, vous passez une bonne soirée. Commencez à donner. Hein? Vous, vous Et laissez partir. Si quelque chose est à partir, laissez sa part. Pour tard. Oh, il ne vous cassez même plus pour parler des gens qui vous ont énervé, de vos haters. Ils ne méritent pas l'être. Imagine-toi dans ta chambre, dans ta chambre en train de parler de quelqu'un qui t'a énervé. Non, c'est trop d'honneur. Ton nom ne va pas être prononcé dans ma chambre. Ton nom n'aura pas le privilège d'être prononcé dans mon salon. Mmh, je comprends. C'est à toi qui parle. Je ne penserai même pas à toi. C'est là que tu vas comprendre que tu n'as vraiment pas compté. Genre, hé, hey, la fille, -ci. même pas un post sur les réseaux sociaux pour moi. Jusqu'à J'ai senti qu'elle est en train de me parler. Uh -uh. Tu ne payes pas le loyer dans ma tête. Parce que dans ma tête, là, les, les, les, les rues sont en or. Hein? Les manoirs sont en, en diamant. Tu ne peux pas vivre là-bas. Tu verras la cité de loin, tu ne vas jamais entrer dans la cité. Donc, laissez-les loin, mettez-les loin dans le désert. Vous prenez l'hélicoptère ou le jet privé pour venir. Ne venez pas ici avec eux. C'est très important ce que je dis là. Parce que pour avancer, c'est devant. C'est devant. On prend l'argent, on met. On prend l'argent, on met. On se réveille, c'est déjà venu. On prend encore, on met. Tu dors, ça vient dans le sommeil, tu te réveilles encore, c'est là-là, tu prends encore, tu mets, les idées viennent, tu te réveilles, les idées viennent seules, mm. tu mets les idées en pratique, ça donne la jambe, mm. Mm. tu rencontres les gens qui te donnent la jambe, mm. Mm. si vous pouviez savoir, je vous assure que, ça, ça paraît fou, mais c'est comme ça que j'ai vu, je dis que je sens qu'il y a une idée qui a été d'arriver, 4 heures, bien Je me lève, et tata tata. il tcha tcha l'idée de ce million qu'il veut ah. mm -hmm. Bonne soirée, bye Vous aimez trop, si ça dépend que de vous, ce qui passe mes journées sur Facebook Ce qui mis la caméra là-bas, je fais tout ce qui est fait dans la maison, là. vous l'avez moi Ya yeah. yay. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez vu mon inbox? Dites que laissez mon inbox e tranquille. Bye bye.